Hey, hey, hey Bonjour, j'espère que ça va bien. Moi, grâce à Dieu, je vais encore aujourd'hui bien. Je me présente, si tu ne me connais pas, je m'appelle Caroline. Et euh, merci d'avoir appuyé sur la vidéo. Il faut que je dise quelque chose d'important. C'est que le mariage est doux. <rire> C'est vraiment, vraiment doux. Je dis ça pourquoi Parce que... Euh, bah dans l'ancienne vidéo, je vous ai expliqué que... Euh, D'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, je mettrai le lien. Je disais que dans les, le mariage, il y a des problèmes, il peut y avoir des conflits. Du coup, c'est intelligent et intéressant euh, de pouvoir euh, déjà aborder certains sujets avec euh, ton fiancé avant de vous engager euh, dans le mariage. Mais je voulais quand même préciser que c'est le bout, d'accord <rire> Parce que je ne veux pas que vous ayez peur, les gars mariez-vous c'est trop doux ah franchement je crois que c'est deuxième, le deuxième choix de ma vie le plus important que j'ai fait et que je ne regrette absolument pas février c'est le mois de l'amour ASKIP en fait là je vais vous parler bah, tout simplement euh, de l'amour de Dieu Dieu est amour la Bible dit il ne peut pas ne pas t'aimer il ne peut pas ne pas aimer l'humanité c'est en lui, c'est un amour qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas de ta personne, qui ne dépend pas de tes qualités, qui ne te dépend pas de tes erreurs, de tes échecs, qui ne dépend pas de tes réussites, qui ne dépend pas euh, de ce que les gens disent de toi ou de ce que toi tu penses de toi. En fait, Dieu t'aime et ça même si tu ne l'aimes pas. Comment il nous a prouvé son amour bah, Il nous a prouvé son amour de plusieurs façons. Mais il y a une façon que je suis obligée d'en te parler parce que c'est à base de base, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, Caroline, je suis là. Quand il s'est séparé de son fils unique, Jésus, quand il a envoyé sur terre, afin que Jésus, par le sacrifice à la croix, nous sauve de la mort éternelle. Aujourd'hui, c'est grâce à Jésus, à l'amour de Dieu, que nous avons le choix entre la vie et la mort. Et ce qui est trop trop beau, <rire> mais vraiment trop trop beau, Dieu a fait de nous non plus euh, des orphelins, non plus euh, des gens perdus, <rire> on n'est plus esclaves, aujourd'hui libérés, nous sommes devenus enfants de Dieu, je suis la fille de Dieu, attends, non écoute, parce que vraiment c'est important, je suis la sœur de Jésus, <rire> Et si tu as accepté Jésus dans ta vie, tu es sa soeur, tu es son frère, tu es l'enfant de Dieu. Tu as fait de nous des enfants. De Dieu, on est enfants du Dieu, du Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer, les étoiles, tout. Il y a une chanson que j'écoute beaucoup ces temps-ci. Je mettrai le, le titre là, va l'écouter parce qu'elle est trop belle. Elle est trop belle. Et en gros, il des Amis, qu'est-ce que j'ai fait » Est-ce que vraiment, moi, Caroline, ma petite personne, cette personne qui sait souvent égoïste qui des fois aussi ne passe pas assez de temps avec toi, qui te néglige parfois, est-ce que moi, je méritais vraiment que toi Jésus, tu, tu vives ce calvaire à la croix Et en fait, les paroles de cette musique, les gars, faut l'écouter, il <rire> faut l'écouter, je mets le titre là, et tu peux pas me dire que tu écoutes ça et que rien ne se passe dans ton cœur, impossible <rire> Bref, en tout cas, je vous laisse avec euh, bah, cette chanson à écouter, et je prie qu'elle puisse vous toucher. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.